you Bonjour, voilà, donc l'idée de cette table ronde, c'était de parler un petit peu technique, parce que dans la plupart des tables rondes, on s'exprime en tant qu'artiste, et parfois on oublie un petit peu l'autre côté de, de la façade, qui est de fabriquer des livres, de les préparer. Donc cette table ronde est plus particulièrement consacrée au travail d'anthologistes. Donc nous avons quatre anthologistes, donc Nathalie Do, Pierre Gévard, Hélène Marquetto et Chantal Robillard, qui vont un peu nous parler ben, de métiers plutôt que d'écriture en tant que telle. Alors, malgré tout, le travail d'anthologie, c'est un travail d'écrivain, puisqu'il faut sélectionner des textes, les retravailler, accompagner les, les, chaque auteur. Mais c'est un travail d'écrivain un petit peu particulier. Donc, lequel de vous se lance pour nous parler un peu, ou je pose quelques questions Donc, quand on a choisi le sujet, on voulait un petit peu aborder... Le son est mauvais Ouais, le son est pas bon. Ah bah, c'est... Non, mais je crois qu'il n'est pas branché. Non, il n'est pas branché. Mais du coup, ouais, ça va être un peu... Ça, oui, en fait, il grésillait hier, cet emphi, ouais. Donc, on fait plus de tests micro que de... Là, c'est bon, ça grésille pas Le son est assez bon, ouais Donc, en fait, on voulait aborder un petit peu les anthologies, côté, euh, on va dire, comment on fait pour rassembler rapidement un texte. En général, quand on est écrivain, malgré tout, on a peu de délais, sauf si on a reçu une commande particulière. On se retrouve un petit peu, on peut bâtir un roman en un an, en deux ans. Parfois, on le bâtit en 20 ans, en 30 ans. En général, une anthologie, si on l'a bâtit en 30 ans, on va avoir des soucis, puisque grosso modo, les auteurs vont envoyer des textes et vont espérer être publiés. Donc, Quelque part dans ce métier d'écriture, on rajoute une dimension de temps. Donc j'aimerais bien qu'on commence en fait par aborder ce côté euh, temporel du travail qui normalement est un travail assez lent en matière d'écriture. Allez, je vais me lancer. Euh, donc euh, moi, je, quand je lance l'idée d'une anthologie... Euh, D'abord, avant de parler du temps, il faut dire que l'anthologiste doit proposer à ses auteurs potentiels, que ça soit public ou, ou, ou privé, hein, on en parlera après, euh, un peu une, une trame de ce qu'il veut, de ce qu'il souhaite. Euh, ceci dit, c'est pas toujours réalisé. On parlait hier de l'anthologie rouge où tu disais qu'il n'y avait pas de révolution. Bon, ça, ça dépend après des textes que donnent les auteurs. Mais il y a, y a cette idée préalable que l'anthologiste doit évidemment choisir son sujet, demander à l'éditeur si l'éditeur est d'accord pour lui publier tel sujet d'anthologie, et ensuite euh, donner une date euh, limite pour, de, pour recevoir les textes à peu près correct. Personnellement, je donne six mois euh, aux auteurs, sachant que certains dépassent un peu, d'autres donnent tout de suite leur texte, euh, voilà, ça dépend. Il n'y a pas de règle précise, je pense, simplement il faut se fixer euh, un certain temps. Moi, je compte en tout un an entre le moment où je pense à l'idée d'une anthologie euh, et le moment où elle sort euh, chez l'éditeur voilà ça peut changer d'une personne à l'autre, hein, et d'un orthologiste à l'autre. Mais euh, voilà, c'est un petit peu ce que je donne. Donc, euh, pour les auteurs, six mois, et après, on se donne six mois pour euh, euh, retravailler les textes, choisir s'il faut en élaguer beaucoup, tout dépend de si on a fait un appel à texte public, ou au contraire, privé, en, en ne contactant qu'une vingtaine ou une trentaine d'auteurs. Euh, voilà, c'est un peu ça l'idée, mais... Je, je pense que, bon, dans le cas, dans ce cas-ci, moi-même, j'ai fait une anthologie en six mois. En fait, six mois m'apparaît un temps très raisonnable. Mais je... disons que je ne fais pas comme ça. Quand, euh, quand il y a vraiment une anthologie à faire, je vois la date limite à laquelle je devrais la rendre pour que l'imprimeur la fasse. Et j'essaye de donner un maximum de temps aux auteurs pour avoir la meilleure chose possible. Ce qui n'empêche pas, bien entendu, que allez, 80% des textes m'arrivent à la date limite, voire 24 heures après. Mais des textes qui, quelquefois, sont prêts depuis très longtemps. Je vois là, j'avais lancé un appel à texte au 15 octobre. Je voulais le finir avant, enfin, même avant le 15 avril. Et j'ai eu un texte qui m'est arrivé dans les 2-3 jours après l'appel à texte. Un seul. Excellent d'ailleurs. Mais un seul. Presque tout m'arrive à la fin. Donc, euh, oui, il y a une question de temps. Mais après, il y a surtout une question de, de tri. Parce que tout de suite, il y a les meilleurs. Ensuite, il y a les mauvaises qui seront éliminées d'un coup. Mais il y a une grande masse de textes qui sont bons par le style ou par l'idée, et dont vous vous demandez comment vous allez les choisir, parce qu'ils ne se ressemblent pas du tout. Est-ce que vous allez privilégier Parce qu'on peut faire bien sûr un dictionnaire, une anthologie qui tiendrait dans une valise, mais déjà quand elles sont petites, elles ne se vendent pas. Il vaut mieux avoir un, une quantité raisonnable et de textes de toutes sortes. Voilà pourquoi, oui, je trouve que c'est un gros travail, mais c'est plutôt un travail dans, dans le choix. Puisqu'une fois qu'on a choisi, s'il y a des choses qui ne conviennent pas, on va retravailler avec les auteurs. Étant entendu qu'il y a des auteurs ténueux qui ne veulent pas qu'on touche à leur texte, tellement leur ego est surdimensionné, et qu'il y a des auteurs qui vont pas oser, qui vont dire Ah ben si, est là. Donc c'est un travail difficile, c'est un travail à la fois relationnel pour essayer que ce qu'un auteur nous a donné, ça soit comme quelque chose qu'on va... Monter, qui va devenir génial parce que c'était bon et que ça pouvait devenir encore meilleur c'est tout le travail sans écrire à la place de l'auteur ce qui est l'autre la difficulté, difficulté Pierre oui merci je... anthologiste euh, oui et non c'est à dire que oui euh, il y a un travail d'anthologie en particulier en ce moment où je suis en train de préparer une anthologie euh, sur la gastronomie chez Arcu Ar Arcuiris. Euh, bon, je suis très en retard, hein, si on parle du temps, euh, j'ai donné aux auteurs jusqu'au 31 décembre, là, dernier, et j'ai fait le choix, hein, tout ça, et maintenant il y a le travail à refaire dessus, et c'est vrai que ça passe un petit peu après Galaxy, après le, le reste, mais ça va venir hein. Bon, euh, comment, comment les choses se font euh, Parce qu'on peut dire aussi que Galaxie, c'est un petit peu des allures, quelquefois, d'anthologie euh, permanente. Euh, elles se font de façon très différente. Euh, il y a effectivement euh, le mode appel à texte, c'est celui qu'on va trouver euh, en particulier dans les concours, comme le concours Le Bussi où euh, là il y a un appel à texte, et euh, c'est vrai que euh, le dernier jour du concours euh, en question, euh, il arrive, cette année il est arrivé 45 nouvelles le dernier jour, sur un total de 147. Euh, euh, donc ça montre bien que les membres du jury euh, se disent au début euh, « c'est bien » il n'y en a pas trop, on va être tranquille, va... et puis le dernier jour, plaf, ça tombe comme un gravelot. Et après, il euh, y a un choix qui se fait. Dans euh, une anthologie un, sur, sur un autre mode, euh, ou dans euh, Galaxy vue comme anthologie, il euh, y a plusieurs approches. Il y a euh, des textes qui effectivement sont soumis, envoyés euh, et à partir de là ça a fait un peu un parc de textes. Euh, si on a un thème, par exemple il y a un thème sur euh, Frankenstein euh, qui dont l'appel à texte est ouvert jusqu'au 31 décembre. Euh, là effectivement on a une thématique. Euh, il y a des textes euh, sollicités. On peut demander à certains, ou alors à, à tout le monde, et c'est le public, ou alors à certains auteurs bien choisis euh, de sortir quelque chose. Certains acceptent, certains acceptent et le font. Certains ne l'acceptent pas et ne le font pas. Certains n'acceptent pas et le font. Donc euh, tout est possible. Pardon oui, mais je l'avais dit, hein, ça. Oui, oui. Ah si, si, j'étais en deuxième, j'avais quatre trucs. Oui, et euh, et puis enfin, il y a aussi euh, les textes qu'on trouve, et en particulier, euh, quand euh, ton, on va chercher euh, dans des aires culturelles différentes, dans d'autres langues, où là, on va aller chercher... Des textes parfois sur euh, des domaines particuliers, ou alors euh, dans des dans des domaines et je vois euh, Katie euh, Stewart qui est là-bas euh, quand elle, on s'est occupé, et surtout elle, euh, de euh, comment euh, du spécial euh, SF africaine. Euh, et bien, il faut à la fois aller chercher, quelquefois demander, quelquefois retravailler avec les gens. Enfin bref, il y a tout un tout un travail. Alors le temps, le temps, oui. Euh, quelle est l'importance du temps Bah quand c'est une revue, euh, le temps pour moi est primordial parce que les, les abonnés s'attendent à recevoir la, la revue euh, à la date prévue et sinon euh, bah, ils sont pas contents. Ils ont raison. Ils se disent qu'est-ce qui se passe C'est le début de la fin. Etc. Donc euh, voilà. Et puis euh, et puis sinon il y a effectivement euh, cette façon que l'anthologiste comme l'écrivain euh, d'être plutôt parmi les gens qui aiment bien faire le travail très en amont pour être bien en confort, ou bien qui a besoin absolument de savoir qu'il a le, le canon du pistolet du temps sur la tempe pour devoir le produire. Voilà donc le rapport au temps. Et, et maintenant, je vais passer une vraie anthologiste. Alors déjà, je vais balancer. Parce que j'ai travaillé avec ce monsieur euh, qui a monté une anthologie euh, pour la convention de Bélin et qui m'a laissé dix jours. Bah, bon, ouais, dix ouais. <rire> jours parce qu'il avait un peu oublié de me prévenir. <rire> donc euh... <rire> voilà. <rire> Mais bon, j'ai réussi. Je ne sais pas comment j'ai fait. <rire> <Ouais>. Peut-être. <rire> voilà. Donc. Euh... Euh, j'ai été dirigée en tant qu'auteur par Pierre, j'ai été dirigée en tant qu'auteur par Chantal, pas encore par Hélène, mais ça viendra. Mais j'ai pas le temps en ce moment, c'est horrible. Et moi-même en tant qu'anthologiste, j'ai publié Pierre et j'ai publié Chantal. Donc, euh, voilà. Il euh, y a un, les termes un peu consacrés, euh, on les a pas trop dit, parce qu'en fait, euh, on distingue les appels à texte ouverts, fermés et semi-fermés. Donc euh, ouvert, c'est-à-dire qu'on va lancer un, un, un thème en disant, voilà, il y a le sujet, on développe un petit peu, on donne les contraintes physiques, c'est-à-dire le nombre de signes, euh, le, le, le type de présentation du fichier, parce que ça aussi c'est important, euh, et, euh, et puis bah, les, la date, euh, le format de fichier, parce que des fois, euh, les PDF, on, tout le monde ne peut pas forcément les ouvrir, donc il y a, y a tout un tas de, de contraintes techniques. Donc on retrouve de toute façon, en général, sur les, dans, dans les règles de soumission d'un manuscrit, quel qu'il soit. Euh, et puis bon, donc on, on va publier essentiellement sur les réseaux sociaux maintenant le thème de l'anthologie. Et puis, ben, on attend. On attend de voir ce qu'on va recevoir. Et l'appel à texte fermé, on ne fait pas ça. On contacte directement des auteurs qu'on connaît, euh, débutants, confirmés euh, ou autres, ou des gens dont on pense qu'ils auraient des choses à dire sur le thème qu'on a choisi. Et puis ensuite, effectivement, pareil, on va faire avec ce qu'on reçoit. Et les semi fermés, c'est qu'on va garder une place, enfin une partie du sommaire pour des auteurs qu'on a choisis et qu'on a contactés en privé. Et le reste, donc, c'est, ça va fonctionner avec un appel à texte diffusé sur les réseaux sociaux et, et ouvert à tout le monde. Je ferai aussi une toute petite nuance entre le concours et l'appel à texte. Le concours est payant, on, alors que l'appel à texte est gratuit. Ouais, le concours, on vous demande des frais de participation. Okay, non. Ça, généralement, le concours, oui. Pas, du... pas, pas le concours, pas le prix de, il y a pas de... Bah Parce que c'est un... De côté, de tous les frais de en tout cas, les concours qui sont organisés et relayés dans, dans les revues comme Lire sont toujours payants. Il y a toujours des frais de participation. Les concours organisés par les mairies, ces choses comme ça, il y a toujours des frais de participation. Voilà. Euh, après, ma façon de travailler, quand euh, j'étais anthologiste, parce que je ne le suis plus vraiment, euh, je recevais tous les textes et j'avais des classeurs, des, des classeurs euh, Windows. Il y avait euh, les coups de cœur, il y avait les hors-sujets, il y avait euh, euh, les oui, qui sont un peu moins bien que les coups de cœur, mais voilà. Il y avait les à retravailler, il y avait les non. Donc je, je rangeais toutes les nouvelles, je les lisais toutes. On essaye de les lire de façon anonyme, en général, pour ne pas avoir le biais euh, de, du, du fait qu'on connaisse l'auteur ou qu'il ait une réputation. J'ai vu des fois des autres... Après, une fois qu'on qu désanonymise les textes, on peut avoir des sacrées surprises. On peut se rendre compte que... « Quoi Ce texte très mauvais, il vient de, de, de cet écrivain pourtant reconnu euh, ?» voilà. Et puis cet autre est vraiment excellent, c'est son premier texte, il n'en a pas encore publié. Donc on fait de, de très très belles découvertes. Et dans le cadre des anthologies, souvent ça, ça permet à, à des auteurs pas encore connus d'avoir une première publication et, et de, de commencer à se faire connaître dans le milieu et puis bah, de pouvoir ensuite euh, démarrer de, de belles carrières. Euh, j'ai été très touchée récemment parce que dans l'anthologie des Imaginales euh, de cette année, il y a Loïc Henry qui a publié une nouvelle et euh, il l'a dédiée aux quatre premières, pr premières personnes qui l'ont publiée. Et j'étais dans les quatre parce que j'ai publié sa toute première nouvelle dans mon anthologie L'Esprit des Bardes chez Nestie Vénène en 2003. Donc, euh, comme vous voyez, ça date. Euh, maintenant, je ne veux plus être anthologiste parce que je ne veux plus diriger d'auteurs j'ai plus le, la santé pour parce que ça demande effectivement comme ça a été dit euh, un gros investissement relationnel et qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont des égaux effectivement parfois un peu délicats à manier et quand on n'est soi même pas forcément en très bonne santé ben on n'a pas toujours euh... ben, des fois c'est des fois blessant ce qui se passe dans les échanges avec euh, avec certains. Donc, euh, je ne veux plus m'exposer à ça. Par contre, euh, en ce moment, il y a une anthologie qui doit sortir, peut-être cette année, peut-être en 2020, aux, aux éditions Voyelles, sur le thème « Art et fantastique ». C'était une anthologie ouverte. Et là, j'ai participé à la sélection des textes. Donc, j'ai tout lu en anonyme. Je ne savais pas qui avait écrit quoi. J'ai fait mon classement. Il y a également Pénélope Labru Labru Labruyère qui a fait pareil. Et euh, on a donc rendu nos fiches de lecture et nos classements à l'anthologiste et éditrice qui est Corinne Guito, Et, euh, et puis, ben, c'est elle et Pénélope qui s'occupent de faire retravailler les auteurs. Et puis moi, je repasserai derrière pour faire les corrections, pour faire les, la traco coquilles. Ça, ça va. Ce n'est pas des questions d'ego, c'est de la grammaire vocabulaire. C'est très simple. Voilà, mais c'est tout. Le, le temps, c'est très variable, en fait. Hein? Dix jours, quand même. Dix jours. Dix jours. Dix Dix jours. <rire> Je vais battre mes coulpes parce qu'on on, on a eu des problèmes à cause de mon ego. sur du mentionné, sur des textes. On a eu des problèmes à, à, avec Nathalie sur... Euh, enfin, ouais, oh, bah, c'était pas sur une anthos, c'était sur euh, cette porte là-bas qui se fermait. Et où, où tu m'avais mis plein de corrections en couleur dedans, et puis euh, c'est vrai que ça m'a un peu titillé. Et je t'ai dit à un moment, et c'est un truc que je continue à faire, je t'ai dit tu corriges tout en noir et moi, je relirais. S'il y a un truc qui me choque, eh ben, je dirais. Et sinon, c'est que c'est bon. Voilà. Ça dépend des auteurs parce qu'il qu y en a qui, ont... qui demandent à ce qu'on leur, euh, leur, leur surligne et qu'on leur mette en évidence euh, les tout. Parce qu'eux, après, ils vont reporter leur correction dans leur fichier de base. Donc, chaque auteur a sa méthode de travail. Donc, moi, j'ai choisi une méthode de correction où euh, j'utilise le surlignage. Quand c'est en, en, en, en science, ben c'est parce que c'est des fautes euh, incontestables, euh, donc je les signale pour info, mais euh, j'ai corrigé. Quand je surligne en, en vert, ben c'est des répétitions et j'attends de l'auteur qui me, qui me fasse une proposition. Parfois, je en propose une, mais c'est juste une proposition, c'est je n'impose rien. Et quand c'est surligné en jaune, c'est que il y a des choses que je n'ai pas bien comprises, et je lui demande de, de clarifier, ou je lui dis là c'est pas clair, est-ce que, est que éventuellement on pourrait le formuler comme ci, ou comme ça, ou encore une autre façon C'est toujours l'auteur qui a le dernier mot, de toute façon. Voilà. Mais, euh, mais cette façon de travailler très colorée, Pierre, ça ne lui convenait pas, parce qu'il avait l'impression d'être un enfant, avec une copie, bariolé, Donc euh, donc il a fallu que je m'adapte, et chaque auteur... Euh, chaque auteur, finalement, demande à l'anthologiste de travailler différemment. Et il y a aussi une autre chose très importante quand vous faites une anthologie chez un éditeur et que vous payez vos auteurs, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, c'est que pour chaque auteur, vous allez devoir faire un contrat. Donc au niveau administratif, une anthologie, imaginez que vous avez 18 textes au sommaire, ça veut dire 18 contrats. Avec un roman que vous allez mieux vendre, vous faites un seul contrat. Donc il y a énormément d'éditeurs qui ont abandonné les anthologies euh, au début des années 2000, parce que, administrativement parlant, c'était extrêmement lourd. Puis, puis en même temps, chaque, pour chaque auteur, il faut faire la déclaration à Gessa, enfin, ils ne s'en sortaient plus. Alors qu'il y avait eu une grande période, une grande mode des anthologies, euh, 80, entre 98, 99, 2000... Euh, Jusqu'à 2003, l'esprit débat. Ça a été la dernière anthologie faite par Nestevenen. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais créé les éditions Argemios pour continuer mes anthologies mythologiques. Voilà, puis j'en ai fait trois. Là, on a un peu parlé donc de calendrier, de méthode de travail. C'est vrai un, un peu rapidement. C'est vrai qu'en une heure pour parler des anthologies, je pense que l'année prochaine, on refera peut-être un fil plus complet. Et du coup, Chantal, maintenant, tu souhaitais un peu aborder le côté bibliographique, recherche en amont. Euh, oui, parce que selon le sujet que l'anthologiste a choisi ou qu'on lui a proposé. Mais en général, c'est nous-mêmes qui choisissons. Euh, Lorsqu'on reçoit les... D'abord, déjà, il faut connaître un peu le sujet, quand même. C'est pas la peine de choisir un sujet dont on n'a jamais entendu parler. Euh, ça paraît évident, mais euh, c'est quelquefois très piégeux, comme on dit. Euh, mais surtout, quand on reçoit les textes on est des fois très étonnés parce que ce qu'aborde tel ou tel auteur n'est pas du tout ce que nous, on avait envisagé. Et donc, quelquefois, c'est sous des angles complètement différents. Euh, que ce soit un sujet, euh, on va dire, au sens large, hein, géographique, une ville, euh, un pays, euh, bon, ou que ce soit un sujet euh, temporel, telle période, euh, etc. Et chaque auteur, à la fois, nous enrichit, qu'on le prenne ou non après, euh, à la fin, mais ça nous enrichit parce qu'on est obligé de vérifier. Euh, on est obligé de vérifier, de dire à l'auteur euh, « Ah ben là, il me semble qu'il y a une erreur » ou bien « Est-ce que vous pensez que... Euh, » faut prendre beaucoup de gants. Hein? Euh, J'ai un stock euh, en maroquinerie extrêmement important de gants à prendre avec les uns ou les autres, euh, et de, de bâtons pour donner des coups de bâton à certains. Euh, non, je plaisante. Euh, mais il faut faire très attention. Et en même temps, c'est ce qui est passionnant dans le boulot d'anthologiste. Plus que de corriger euh, vache au pluriel, ça prend un s et pas ent. Hein. Euh, normalement, quand on reçoit des textes pour une anthologie, on a des, des, des auteurs qui savent écrire en français à peu près. Donc, enfin bon, voilà, hein, comme je dis normalement. Mais en tout cas, par contre, sur certaines périodes, sur certaines villes ou sur cer certaines époques, alors si on est dans la science-fiction, c'est différent, là on peut imaginer ce qu'on veut, laisser l'auteur vagabonder. Si on est sur une période historique ou sur une ville, par exemple, que certains auteurs abordent à telle époque, d'autres à telle autre, faut vérifier. Euh, y compris des fois, enfin sur Moscou par exemple, sur Dimension Moscou, je, alors que je suis slaviste et que je connais bien et les périodes et euh, la ville en question, j'ai dû faire énormément de vérifications pour pouvoir dire à certains auteurs « Attention, là, ça ne va pas, ça, c'est pas à cette époque-là, c'est pas possible, euh, ça, euh, cette gare ne peut pas s'appeler comme ça parce que vous faites une erreur en confondant le « L » et le « I ». Hein, vous savez euh, certaines typographies le L majuscule, le I sont pareilles or en russe il y a un son IA qui est transcrit par IA ou YA en français mais qui se prononce différemment de LE hein. bref, euh, c'est un exemple euh, où je pense, euh, si tu es italienne tu pourras nous en parler euh, voilà, quand plusieurs auteurs travaillent sur Pompéi ou travaillent sur Venise ou travaillent sur euh, voilà, lequel prendre, quelle époque choisir est-ce qu'on ne s'est pas trompé d'époque pour certaines choses euh, voilà, il y a un vrai travail euh, et je ne vous raconte pas Brocéliande où euh, moi je connais l'histoire histoire de la table ronde, mais j'étais avec une spécialiste qui elle connaît encore mieux que moi, et heureusement qu'on était deux anthologistes dans ce cas-là, parce que on avait des échanges continuellement, plusieurs fois par jour, certains jours, entre les deux anthologistes pour être sûr qu'il n'y avait pas une erreur sur tel texte à tel endroit, page 28, euh, enfin ce n'était pas encore paginé, mais euh, voilà, la, la troisième page, le quatrième alinéa de tel auteur, est-ce que ça, c'est bon ou pas euh, Voilà. Je me souviens d'avoir découvert un certain Caille, dont je n'avais jamais entendu parler, <rire> et grâce à Hélène, eh ben voilà, je sais que c'est un frère d'Arthur, etc., etc. Bon, euh, D'autres que moi l'auraient su d'emblée, mais moi, ça, je ne le savais pas, ça m'a permis de vérifier. Donc, pour l'anthologiste, C est, c est ça ne se voit pas, évidemment, après, dans ce qui est sorti, mais c'est très intéressant, intellectuellement, de, de faire tout ce travail de bibliographie, de recherche, dans les dictionnaires, dans Wikipédia, dans euh, diverses sortes de, euh, de lieux, de bibliothèques, euh, d'archives, euh, quelquefois, euh, de chartes. Euh, J'ai eu à revérifier les chartes de le Terrible, euh, parce que euh, ça donne... Euh, les autres, Je ne peux pas parler pour les autres anthologistes, mais je pense qu'ils donneront leur avis. Moi, ça me donne un punch, ça me donne une façon nouvelle de, de traiter un sujet, de compléter ma connaissance sur un sujet, qu'elle soit déjà vaste ou complètement nulle. Et ça, ça me semble un point très important, qui ne se voit pas quand vous lisez une anthologie. Normalement, elle doit être impeccable. Mais pour qu'elle soit un PEC, il faut que nous, on ait beaucoup travaillé indépendamment de recevoir à temps ou pas les textes. Il faut travailler sur les textes et pas seulement le vocabulaire, la grammaire, mais le contenu. Oui, moi je sais que je suis moins... je trouve que c'est très enrichissant, effectivement. Mais je le vois à la fois sur les détails techniques qu'on apprend ou historiques, parce qu'il y a des tas de choses qu'on apprend, effectivement mais je le vois plutôt dans la découverte de Jean. J'aime bien, bien faire une anthologie. Tous les textes que je choisis ne me plaisent pas forcément, parce que j'aime qu'il y ait toutes les ouvertures possibles. Mais comme j'ai eu l'occasion de le dire ailleurs, je lis comme j'écris. Pour moi, ce sont les portes ouvertes. Donc, les portes dans lesquelles on rentre, c'est celles qu'on préfère, mais je pense que à la fois on découvre un texte et on découvre une personne. Moi, c'est plutôt dans ce sens-là ça m'a... Encore plus, il bon, y, y a des connaissances qui vont m'être apportées ou des connaissances que j'aurais besoin de vérifier. Je pense par exemple que j'ai vérifié quelque chose sur le cholage des sols. Hein? Je ne le connaissais que, j'allais dire techniquement, je l'ai découvert parce que j'ai cherché des précisions. Mais je veux dire, c'est plutôt connaître des personnes, voir comment elles expriment quelque chose. C'est ce que j'ai dit. Je, dis, je, dis, je m'attendais, en faisant, en faisant une, une anthologie sur le thème rouge, à avoir euh, une bonne moitié des textes qui parleraient de révolution. Eh ben, il n'y en a pas eu un. J'en ai reçu plus de 112 pour cette anthologie. Pas un texte. Quelques-uns ont mis le mot « révolution », mais le mot. Et j'ai été extrêmement, extrêmement surprise de ça. Et donc, euh, c'est intéressant de découvrir comment les gens, parce que vous, vous avez quand même quelques idées, quand vous lancez une anthologie, pas forcément d'ailleurs, puisque les anthologies de Nice fiction ça n'est pas moi qui choisis le thème de, du festival. Donc, je me suis découverte avec un thème rouge, qui m'a paru quand même assez inspirant, et l'inspiration des gens était tellement différente de la mienne que c'est très curieux. Mais moi, c'est l'intérêt, le gros intérêt qui prime sur tout le rêve, c'est les gens. Bien entendu, je veux que ce soit écrit correctement. Il y a, Contrairement à ce que disait Chantal, il y a des gens qui vous font une faute par mot. On ne peut même pas arriver à les lire. Je ne comprends même pas comment ils présentent des textes. Parce qu'on a toujours, même si on fait des fautes, on a toujours quelqu'un qui peut relire à côté de soi. Mais c'est de découvrir les gens, moi, qui m'intéresse. et je trouve que c'est le plus passionnant. Merci. Je pense que c'est intéressant. Je vais parler un peu de technique en, en avançant au-delà au au de cela. Euh, ce qui est intéressant aussi et ce qui est important à savoir pour, pour les auteurs, c'est que, euh, effectivement, une anthologie, ce n'est pas un concours. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à déterminer euh, le meilleur texte entre tous, comme euh, au concours euh, euh, de nouvelles sur à, appel euh, qu'il soit ouvert. Euh, pardon Et. Euh, euh, je, moi, je peux pas parler des gens qui me mettent dans leurs anthologies, donc euh, je ne dirai rien. <rire> Euh, donc, donc euh, ce que je voulais dire c'est qu'il y a des facteurs, par exemple bon, je parlais de celle que je suis en train de préparer donc, euh, ou du moins je suis censé être en train de préparer, mais elle va sortir euh, qu'est-ce qu'il y a ben, d'abord il y a des facteurs qui arrivent moi je reçois un certain nombre de nouvelles qu'on m'envoie directement et puis ben, il faut que je me tourne vers l'éditeur qui me dit, ben voilà moi je ne souhaite pas euh, dépasser tel volume de texte donc c'est une première chose et puis, je voudrais euh, qu'il y ait euh, au moins euh, 15 nouvelles euh, dedans. Alors, il faut que je trouve comment faire. Et puis, j'aime bien qu'il y ait des alternances euh, de nouvelles courtes et de nouvelles... Euh, bon, alors ça, c'est une première chose, des, des, des, des, des facteurs complètement... Euh, et puis, à un moment, on se dit, euh, bon, ben les textes qui sont sélectionnés, il euh, y, y en a un paquet dans lequel il y a des hésitations pour lequel il y a des hésitations. Il y a des gens qui, euh, parmi euh, ce paquet, euh, n'ont pas été retenus. Et je vous dire pourquoi, c'est parce qu'on euh, a essayé d'aller euh, vers une parité euh, et on avait trop d'hommes qui étaient euh, sélectionnés. Donc, euh, et ben dans le milieu du classement, il valait mieux pas être un mec. Si on voulait que la nouvelle soit là, ce qui me semble justifié, mais je veux dire, vous avez des tas de facteurs qui interviennent. Derrière cela, je me dis, voilà, euh, gastronomie, qu'est-ce qu'il y a dedans euh, il y a euh, des manières d'être ensemble, c'est-à-dire euh, euh, un peu d'ethnographie, de sociologie. Il y a euh, de la, des recettes euh, de cuisine qui peuvent intervenir. Euh, il y a une évolution euh, des besoins, etc. Et moi j'ai envie d'équilibrer les différentes choses. Donc c'est pareil, je vais euh, chercher cet équilibre. Une question de chercher la parité de genre de, oui. entre les auteurs de. Oui. de ouais, ça arrive souvent dans les anthologies. Ah non, mais je, je, par, je parle vous de la mienne. Hein, euh, C'est oui. Oui, voilà. d'ailleurs pas vraiment une parité, mais simplement euh, qu'on retrouve euh, euh, au moins la proportion présente dans les envois reçus. Hein, voilà. Euh, avec le biais du choix, etc. Euh, et euh, voilà, tout, tout ça pour dire que quand on se retrouve avec un texte ou une anthologie, ça ne veut pas dire que c'était le meilleur. Ça veut dire quelquefois que dans ce thème-là, il manquait un, un texte qui fasse environ 15 000 signes. Et euh, ben voilà, euh, il y en avait trois, il y en a un qui faisait 45 000, il y en a un qui faisait 5 000, l'autre... Et euh, peut-être qu'on va ajuster. Et euh, je peux vous dire, dans cette anthologie permanente qui est « Galaxie », oui, il y a des gens qui euh, sont publiés parce qu'ils m'ont envoyé un texte de 12 000 signes quand j'avais besoin de 12 000 signes. Et que le texte était bon, hein, mais euh, ce n'était pas forcément le meilleur que j'avais sous la main. Mais bon, techniquement, j'avais besoin de ça. Voilà. Pour vous dire que, euh, euh, au-delà au des qualités des textes, etc., il y a d'autres facteurs. Et c'est surtout pour vous dire que si vous n'êtes pas pris. Dans une anthologie, c'est pas forcément parce que votre texte est pas bon, c'est parce que finalement vous êtes peut-être euh, vous avez traité du même sujet que 45 autres euh, qui ont envoyé quelque chose alors que un, dans un autre sujet, il y a eu 6 auteurs, si vous êtes le 7e, vous avez quand même plus de chances d'être euh, sélectionné. Euh, voilà. Ceci étant, il faut quand même que ça soit un bon texte. Alors sur l'orthographe, il y a des discussions. Moi, je fais. Il y a des discussions. Moi, je fais partie des, des gens qui sont très tolérants parce que j'ai connu de très près des gens qui étaient euh, dysorthographiques. Et je sais que c'est terrible parce que c'est une, c'est un handicap, et ça n'empêche pas de produire de bons textes. Et aujourd'hui, on a des systèmes, des des, des des logiciels qui sont capables de corriger. Donc, moi, je ne veux pas euh, me fonder là-dessus. Euh, Faute de langue, faute de style, contresens, ça c'est autre chose. Mais l'orthographe, je m'en fous euh, quand je choisis parce que je sais que ça peut se corriger. Et que ça ne changera pas le sens du texte, et que ça permettra à des gens qui ont cette qualité. c'est comme euh, c'est comme quand sont, arri sont arrivés euh, les, les petites calculettes euh, il y a il y trente ans aux États-Unis. Il y a des euh, élèves qui étaient bloqués dans leurs études parce qu'ils avaient des problèmes de calcul mental, ça existe. Et euh, d'un seul coup, on leur a donné et on leur a donné l'autorisation d'utiliser une machine qui permettait d'aller au-delà. Et au-delà, ils étaient capables d'y aller. Eh bien, c'est pareil pour l'orthographe. Pour moi, hein, c'est mon point de vue et je le partage. <rire> moi, une sec... je ne le partage pas du tout, bien entendu. Je ne le partage pas du tout, bien sûr, comme point de vue, parce qu'effectivement, un très bon texte, on le repère même s'il a des fautes d'orthographe. On se dit simplement que par courtoisie, l'auteur aurait dû faire l'effort de le faire relire. Mais... Cependant, oui, bien sûr qu'un très bon texte passe, même si l'orthographe est mauvaise. Et je vous rassure, sur la parité, toutes les anthologies que j'ai faites, il y en a eu où ça a été presque que des hommes. Cette, la toute dernière, c'est une grande majorité de femmes. Et en général, ça s'équilibre à peu près juste. Mais ça n'a rien à voir. Si le texte est bon, disons que j'ai un avantage sur Pierre... C'est que je suis l'anthologiste de A jusqu'à Z, je n'ai pas un éditeur qui m'embête. Et donc, je fais tout ce que je veux. Et donc, oui, mon éditeur, c'est ma fille. Donc, je fais ce que je veux. Et il y a autant les deux sexes, parce que pour écrire bien, enfin, c'est avec ses mains et sa tête qu'on écrit. Donc, le reste, Voilà, donc c'est pour ça que moi je préfère lire les textes de façon anonyme, comme ça je me fiche complètement de savoir si c'est un homme, une femme ou un intersexe qui l'a écrit, parce que voilà. Euh, ce que je voulais dire c'est que quand on a une anthologie thématique, on peut souhaiter voir le sujet abordé sous différents angles et que chacun de ces angles soit présent. Donc, si je reprends mes anthologies mythologiques, sur celles sur les Grecs, par exemple, je me suis rendu compte que personne n'avait écrit sur euh, Aphrodite. Elle n'a pas du tout inspiré les, les auteurs. Par contre, euh, j'avais mes euh, quantités de textes sur Zeus. Je ne voulais pas faire une anthologie sur Zeus. Je voulais faire une anthologie sur les mythes grecs. Bon. Donc, du coup, euh, dans, euh, quand, quand je faisais ma sélection... D'abord, je regardais tout ce que j'avais mis en coup de cœur, et puis là, je faisais mon tri. Et des fois, il y avait plusieurs coups de cœur sur le même sujet. Ben, Si chacun apportait quelque chose d'intéressant, je pouvais mettre deux, trois textes sur Zeus, mais si j'avais dix textes sur Zeus dans mes coups de cœur, je n'allais pas prendre les 10 Donc effectivement, parfois, il y a des coups... Les, les, les textes les moins pertinents, pas forcément les, les, les, les plus mauvais, mais les moins pertinents par rapport aux attentes de l'anthologiste sur le thème, ça, ça va être ceux-là qui vont, qui vont finalement se retrouver écartés. On peut aussi, face à un très bon texte, euh, qui a par exemple une, une mauvaise fin, on, ça m'est arrivé sur... Euh, euh, bah justement sur l'antho grec avec un auteur il m'avait écrit un superbe texte et la fin elle cassait tout et je lui ai dit écoute voilà moi j'adore tout ton début la fin ça va pas, est-ce que tu accepterais de, re de retravailler cette fin et de me proposer une autre fin bon bah quand l'auteur accepte c'est génial quoi donc euh, voilà j'ai eu un texte vraiment correspondant à ce que, que j'espérais et au moins j'avais mon sujet qui a été traité l'anthologie telle que je la conçois c'est exactement comme quand je dois, euh, je dois recevoir plein de gens. Je ne sais pas ce que mange chacun, je ne sais pas quelles sont les allergies alimentaires de chacun, les contraintes, etc. Donc, je vais faire un buffet avec de tout pour que tout le monde puisse trouver au moins un plat qui lui plaise. Et bien, dans les anthologies, c'est pareil. Je vais mettre de tout parce que je voudrais que chaque lecteur puisse au moins trouver un texte qui va vraiment lui parler au sein de l'anthologie. Je disais surtout quand c'est une antho sur la gastronomie. Ça fait. Oui, moi je voulais aborder un autre, euh, un autre sujet dans les anthologies. Alors je sais que tout le monde ne fait pas ça. Euh, moi j'essaye presque systématiquement, je ne l'ai pas fait pour Dimension Fait, mais je l'ai fait pour d'autres anthologies, euh, de faire intervenir non seulement des auteurs, mais des illustrateurs. En l'occurrence, d'ailleurs, souvent illustratrice, mais il n'y a pas d'histoire de parité ou, ou, ou autre. C'est simplement que, voilà, je sollicite l'un ou l'autre. Oui Oui, d'accord. Alors, je termine juste. Hein. Euh, et donc, euh, j'essaye d'avoir... Euh, un ou deux illustrateurs, ou une ou deux illustratrices, ou un, et un enfin bon, hein, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire d'avoir deux points de vue, de, de la même façon qu'il y a des points de vue d'auteurs différents sur le sujet qui est traité, et la façon de le traiter, j'essaye d'avoir deux, je sais pas comment dire, deux univers d'images différents euh, à l'intérieur d'une anthologie. Euh, et quelquefois, il y a des clins d'œil. Alors, je, je ne résiste pas au plaisir de vous citer un clin d'œil que nous avons fait, ne te cache pas dans Dimension Moscou c'est à dire que j'ai préparé avec une des deux illustratrices Cristal Campruby pour ceux, qui la, ceux celles qui la connaissent euh, j'ai préparé un petit clin d'œil à Nathalie Do puisque enfin, son texte était sur une Nathalie et le café Pouchkine qui n'existait pas à l'époque d'ailleurs de la chanson de, de Gilbert Bécaud euh, et donc, euh, Cristal m'avait demandé un dessin Enfin, une photo, pardon. Une photo de Nathalie. Donc, j'ai pris une photo, ce que j'avais sur moi. Elle voulait une photo de profil, trois quarts profil, machin. Euh, Je n'allais pas la faire poser, sinon il y avait plus de surprise. Donc, j'ai pris une photo de son mariage. Et nous avons donc, euh, dans Dimension Moscou, euh, malheureusement, c'est pas à la page correspondant, mais ça fait rien. Euh, nous avons Nathalie en train de discuter avec Gilbert beko au Café Pouchkine. Euh, à Moscou, donc voilà c'est du private joke mais on en fait de temps en temps comme ça euh, bon, dans d'autres j'ai aussi des petits clins d'œil. Euh, j'ai un clin d'œil à mai 68 euh, dans Dessine-moi un, un, un mouton Enfin, Dessine-moi un mm, mm, mm. Euh, parce que euh, une des autrices euh, nous a fait un mai euh, sur mai 68 et donc on a des moutons Voilà. mais il n'y a plus de mai, Nathalie Gloria et l'illustratrice à qui j'avais donné les textes. Hein. Donc ça veut dire que les illustrateurs, ou autrices, arrivent après les auteurs, après les textes. Il faut avoir déjà les textes pour euh, ce qui rallonge du temps. Hein euh, mais bon, moi j'aime ça, ça me gêne pas euh, et donc on a des moutons en train de jeter des pavés alors euh, sans l'avoir fait exprès euh, ce texte-là préfigure les gilets jaunes ça a été publié juste avant euh, l'histoire des gilets jaunes mais c'était mai 68, c'était pas... Euh, voilà. Euh, donc euh, je trouve personnellement que c'est intéressant d'avoir des illustrateurs euh, dans les anthologies ça aère, enfin euh, pas seulement... Euh, euh, physiquement, mais ça permet aussi une autre sensibilité, ça permet de travailler sur les cul de lampe, euh, sur les bandeaux, sur euh, certaines, certains textes un peu difficiles. Alors cul de lampe, oui c'est vrai que j'ai eu un éditeur qui ne savait pas ce qu'était un cul de lampe et qui m'a fait des cul de lampe de la grandeur de la page. Voilà, donc un cul de lampe c'est normalement ce qui vient, de au départ c'était en triangle, comme ça en en descendant, euh, à la fin d'une nouvelle, quand une nouvelle s'arrête à peu près au premier tiers d'une page, c'est pas très joli d'avoir un grand blanc en dessous. Et donc, on peut demander à un illustrateur de mettre un ou plusieurs, euh, selon ouais, cul de lampe, c'est-à-dire un petit dessin assez fin, euh, voilà. Sauf que si le dessin assez fin prend la page entière, ça vous donne un énorme samovar, par exemple, au lieu d'un tout petit machin très mignon. Bon. Mais euh, voilà, ça fait partie du jeu euh, qu'on découvre euh, souvent après, puisque euh, les textes, euh, enfin les, les, la maquette est envoyée euh, à l'imprimeur euh, une fois que l'anthologiste a revu euh, tous les textes, mais la toute dernière correction, souvent c'est l'éditeur qui l'envoie. Donc on ne voit pas le tout, tout, tout dernier état, et là, quelquefois, il y a des erreurs, il y a des notes de bas de page qui sautent. Euh, y a des, bon, ça peut arriver, hein, c'est des choses euh, euh, pas toujours évidente, c'est vrai que c'est aussi un des problèmes de l'anthologiste de bien vérifier les notes de bas de page qu'elles soient au bon endroit, qu'elles aient les bonnes typographies, les italiques les pages, machin, etc euh, c'est, mine de rien, c'est aussi un boulot supplémentaire qui est intéressant mais qui est alors pour le coup un peu plus ardu alors je sais pas si les autres ont des ah oui pardon oui oui Pour les auteurs ou pour les anthologistes Parce que les anthologistes sont tous déjà écrits. Ben forcément. Ah non, mais on ne peut pas diriger une anthologie si soi-même on n'est pas auteur. Hein. Enfin, j'en connais pas. Des... Hein oui. C'était pas ça le sujet. Oui. Qui veulent se faire des alors, euh, on, on va dire un peu technique, c'est-à-dire qu'au niveau des ventes, hein, une anthologie, donc on distingue, c'est vrai que euh, Nathalie l'a fait tout à l'heure, on a oublié un petit peu des définitions en début de table ronde, et c'est un tort, désolé. Donc, un recueil de nouvelles, c'est quand on publie plusieurs nouvelles d'un seul auteur. En général, un auteur assez connu. Une anthologie, c'est quand donc un anthologiste travaille autour d'un thème ou non, avec plusieurs auteurs différents. De toute façon, recueil de nouvelles ou anthologie, ça ne se vend pas. C'est-à-dire qu'en France, enfin en France, hein, en France, on ne voit que des romans. Donc, pour publier des anthologies, il y a quand même un engagement derrière. C'est-à-dire, on l'a compris, il va y avoir un anthologiste qui va faire un très, très gros travail avec beaucoup de contrats d'auteurs, beaucoup de d'égos blessés, etc., pour à la fin ne rien vendre. Donc, question éditeur, publier une anthologie, c'est un, un très mauvais parcours. Par contre, en tant qu'auteur, pour débuter une carrière, c'est vraiment un conseil que... Enfin, moi, je vais donner, mais je pense qu'on... Du, euh, Nathalie prendra le relais ensuite. C'est-à-dire, commencer votre carrière comme ça, c'est pas mal. Parce que, un, ça va vous confronter à un anthologiste qui va tout de suite vous faire retravailler. Parfois, un éditeur, le temps qu'il reçoit votre roman, qu'il vous fasse retravailler, ça va prendre beaucoup de temps. Un anthologiste, voyez les contraintes qu'il a. Si votre texte a plu, six mois plus tard, vous avez travaillé. Donc, un, vous allez travailler rapidement. Le, votre texte est plus court, donc rapidement, vous allez euh, avoir un résultat fini et vous allez vous retrouver avec d'autres auteurs. C'est-à-dire que vous n'êtes pas tout seul. Donc, s'il y a, par exemple, un très grand auteur dans l'anthologie où vous êtes, vous allez être tiré par la locomotive. Donc, moi, personnellement, et après, peut-être les autres vont intervenir. Franchement, si vous aimez écrire la nouvelle, qui est quand même un style d'écriture très agréable, faites-le. Donc je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Sibylle, mais il y a quand même une petite chose à, à préciser, c'est qu'il euh, y a des, des gens importants dans ce milieu qui malheureusement méprisent la nouvelle, et si vous, vous ne faites que de la nouvelle pendant toute une période, euh, on va vous étiqueter nouvelliste, et même quand vous arriverez ensuite avec des, des, des romans, on va avoir beaucoup de mal à, à, à, à, à remettre en cause cette première impression qu'on s'est faite de vous. Donc euh, moi je le conseille parce qu'effectivement, on peut se confronter à la direction littéraire, sachant que chaque directeur littéraire a une façon différente de travailler, des attentes différentes. Donc si vous écrivez plusieurs nouvelles avec plusieurs anthologistes différents, vous allez pouvoir voir les différents styles de direction euh, constater que ben il y a des directeurs littéraires avec lesquels c'est plus agréable pour vous de travailler et puis d'autres avec lesquels c'est moins agréable. Donc vous allez mieux vous connaître vous en tant qu'auteur, vous allez apprendre souvent au début, quand on est un jeune auteur, on a tendance à croire tout ce qu'on nous dit. On attend. Alors soit, soit on se braque et on refuse tout, non ne touchez pas à ma virgule, soit on croit tout et euh, on, on, on ne se bat pas pour son texte, on, on fait toutes les corrections qu'on nous demande. Et parfois ces corrections ne sont pas euh, judicieuses, toutes en tout cas. Donc euh, à un moment donné on apprend à faire la part des choses et, et on apprend à se dire, bon, bah, telle remarque oui elle est pertinente, je vais en tenir compte, telle remarque non, euh, là je suis pas d'accord, je vais expliquer pourquoi. Et donc, il y, a, il y a tous ces échanges qui se passent. Mais, euh, mais voilà, c'est bien, mais ce n'est pas parfait. Il y a des inconvénients aussi. Et sinon, je voulais dire, il y, a, il y a quand même, dans les anthologies qui arrivent un petit peu à se vendre, ce sont les anthologies caritatives. Donc, moi, en tant qu'auteur, je participe assez souvent à des anthologies caritatives. Donc, ça simplifie la tâche pour les éditeurs, puisqu'on abandonne nos droits d'auteur à la cause pour laquelle on fait l'anthologie donc on fait juste une feuille pour dire qu'on abandonne nos droits, derrière ils vont pas, ils vont pas s'enquiquiner à faire tous ces contrats tous ces, tous ces calculs d'apothicaires et, et, etc et, et en plus comme, comme il y a une grande cause ben souvent c'est un peu plus médiatisé et par exemple l'anthologie SOS Terre et Mer, qui, est, qui est maintenant chez les moutons électriques à laquelle j'ai participé, ben, tout dernièrement ils en ont parlé à la RTBF parce que la cause, aider les migrants, faire un don à SOS Méditerranée, etc., c'était quelque chose qui intéressait les journalistes, une démarche qu'ils qu ont trouvée positive, et donc ça a été relayé. Donc du coup, forcément, à partir du moment où on va en parler davantage, ça va mieux se vendre. Alors, moi, je voudrais revenir aussi sur cet aspect un peu déterminisme, finalité, comment Katie. Bon, je vais lui passer tout de suite. Je Alors c'est payé combien l'anthologiste Bon, euh, ça, ça dépend, Alors, je peux dire, chez euh, l'anthologie sur laquelle je travaille actuellement, euh, rien n'est prévu. Alors il y aura peut-être un repas, parce que c'est sur la gastronomie, mais... Euh, Rien n'est prévu. Euh, quand on bah, quand, tu, tu sais que quand on travaille pour euh, Galaxy, il y a un truc qui n'est pas énorme par, par rapport au travail fourni, mais bon, euh, qui correspond euh, plus ou moins au, au tirage, qui est de. On a 700, 800 lecteurs, euh, voilà. Et euh, voilà, je voulais dire, c'est comme, comme ce que tu disais, euh, ce qui est important ce qui est important dans le fait d'être. Payer, ben, c'est pas pour en, en vivre, hein. il faut pas se faire d'illusions. Euh, c'est euh, surtout que c'est une reconnaissance. Euh, parce que c'est vrai que quand vous ne demandez rien, on peut croire que vous ne valez rien. Alors donc c'est important euh, ça. Mais euh, moi je reviens à ce que je voulais dire euh, tout de suite. Euh, écrire, euh, ça m'arrive d'écrire euh, pour euh, un appel ou une anthologie parce que c'est une espèce de défi, etc. Mais c'est d'abord pour. Pour, pour, pour, pour le plaisir ou pour l'urgence d'écrire et quand on a euh, des, des gens adorables qui trouvent que ce que vous avez écrit ça vaut la peine d'être dans une anthologie et euh, il y en a ici trois dans la salle Kéti qui vient de parler euh, Nathalie euh, Hélène en particulier toi il va falloir qu'on fasse ça aussi <rire> bon. et ben on est enfin moi je suis très content et puis euh, toujours un peu émerveillé et puis euh, aussi un témoignage euh, très rapide sur le ressenti. Je parlais tout à l'heure de ce qu'on avait pu avoir, mais je ne suis pas trop méchant quand même hein, comme, comme auteur. Euh, mais bon, je suis tombé sur un anthologiste avec lequel j'ai d'excellentes relations, euh, mais qui carrément m'a proposé euh, de réécrire, et d'ailleurs, non seulement il m'a proposé, mais il l'a fait lui-même, euh, un texte de science-fiction que je lui ai donné. Euh, lui il trouvait que c'était mieux en fantasy mythologique, moi je voulais pas du tout ben, je lui ai dit écoute je m'en retire de l'entour. je préfère qu'on reste amis et puis qu'on s'entende bien euh, plutôt que ça, J'ai pas besoin de quelqu'un pour, pour écrire à ma place voilà Juste un ouais. donc la rémunération normalement c'est 2-3% euh, les auteurs aussi ça varie parce que parfois c'est du forfait parfois c'est du prorata du nombre de signes souvent c'est zéro hein. C'est-à-dire qu'on va avoir un ou deux exemplaires. Et euh, personnellement, en tant qu'anthologiste, je n'ai été payée que sur l'anthologie que j'avais faite pour Nasty Venen. Je toutes les anthologies que j'ai faites chez Gémios, je ne me payais pas. Je les fait bénévolement. Et j'ai payé les auteurs au forfait parce que parce que c'était compliqué de, de faire au prorata du nombre de signes. Euh, mais euh, en tant qu'anthologie, en tant qu'auteur, très souvent, j'ai pas été payé pour mes, pour mes nouvelles, et c'était pas toujours parce que j'avais abandonné mes, mes droits d'auteur. Donc du coup, quand maintenant on m'annonce que l'anthologie ne sera pas payée, je ne veux plus participer en tant qu'auteur. Euh, moi, je voulais juste dire, euh, j'ai deux cas où je suis payée. Euh, une comme auteur, c'était les imaginales. Vous savez, il y a une anthologie euh, officielle du festival chaque année qui est publiée chez Mnemos. Donc, pour « Reines et dragons », j'avais été payée, et c'était assez correct. Donc, je pense que toi aussi, puisqu'on était dans la même. Hein. Euh, et donc, ça, c'était en tant qu'auteur. Et en tant qu'anthologiste, pour l'instant, le seul éditeur qui me donne un pourcentage, c'est « Notyship ». Avec euh, l'inconvénient que « Notyship euh, » ne met pas sur la couverture, que l'anthologie est dirigée par Madame Machin ou, ou Monsieur Truc. Mais bon, on, on touche 3%. Voilà. Ou t'es payé ou t'es célèbre, voilà, c'est ça. Pour, euh, re, euh, continuer. Pour continuer, sur le sujet de la rémunération. Donc moi, j'étais payée une fois par Pierre, donc euh, bah, voilà, voilà. Donc, euh, au Vagabond du rêve, ce qu'on a décidé, c'est que donc les anthologies de nouvelles ne se vendent pas, mais comme, enfin, comme je pense, on n'est pas le seul, on est un éditeur militant, c'est beaucoup poser la question de savoir comment on les rémunérer. Donc, euh, quand, quand on trouve pas de solution pratique, on reste sur de la théorie. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé que le pourcentage, donc sur un roman, il y a un pourcentage qui est consacré aux droits d'auteur. Donc, sur l'anthologie, c'est la même chose, puisqu'il y a les coûts d'impression, de distribution. Euh, donc, les mêmes coûts. Donc, on a décidé que l'ensemble du, du pourcentage destiné aux auteurs était réparti à part égale entre les auteurs. Je voulais pas faire du prorata. Alors, celui-là, il a été, enfin, genre une personne a écrit un texte long, alors du coup, il a plus d'argent. Donc... Voilà, donc nous on a décidé que chaque auteur aurait une ah, tiens, ça y est, une micro -remarche. chaque auteur aurait une part équivalente et l'anthologiste est d'un des auteurs de l'anthologie, donc ça fait les auteurs plus un. Donc euh... mais bon, je vous cache pas que vu les ventes qu'on a, ça ne veut pas dire que voilà, mais euh... les, les dollars ne sont pas. Voilà, c'est très, tôt... enfin, voilà, très théorique. Hein. Mais on peut se faire plaisir aussi. Moi, je sais que depuis les dernières anthologies, puisque c'est moi qui l'ai fait, j'ai décidé de faire l'illustration de couverture moi. Comme ça, je me, je me fais ma publicité, puisque c'est la, la formule. On vous paie pas, mais ça te fait de la publicité. Voilà, mais je sais, ça dure jusqu'à quelle heure oui. Il y a une sélection par les corps. Alors ma question, puisque vous êtes là et puis qu'il y en a une là-bas, il y en a peut-être d'autres que je ne connais pas, des anthologistes, en fait euh, c'est pas l'argent, enfin je sais qu'on gagne pas d'argent même en écrivant des romans, c'est euh, par contre euh, comment vous faites pour, comme dans un concert, vous, vous arrive, comment arrivez-vous à relier des textes qui sont si différents, dont les thématiques peuvent être très aussi très différentes euh, pour, bah, pour nous faire une musique quand on a fini la première nouvelle et on avait parlé du temps je ne sais plus qui avait dit ça le temps de, de la fin de le, qui, qui suit la... qu'est-ce qu'il n'avait pas c'était Anouk, voilà quand on a fini un texte court il y a, on a besoin de silence parce qu'on n'est pas dans un roman qui nous balotte pendant des chapitres et des chapitres de jour en jour donc comment faites-vous pour euh, euh, pas pas d'une façon graphique, mais d'une façon intellectuelle, artistique, puisque vous, finalement c'est un travail artistique, vous arrivez à faire qu'on ne décroche pas quand on a lu la deuxième nouvelle et que la troisième... Euh, voilà. Euh, moi je peux répondre pour les miennes. Une fois que j'ai tous les textes que j'ai sélectionnés, euh, je me fais une sorte de parcours. Euh, bah, différent d'une anthologie à l'autre, forcément, mais même différent dans la façon. Pour dimension Moscou, j'étais partie de phrases tirées des trois sœurs de Tchékov parce que il y a beaucoup de phrases dans cette pièce où elles veulent aller à Moscou, où elles voient à Moscou, où elles reviennent de Moscou, etc. Donc euh, voilà, ça m'avait fait un fil rouge. En même temps, quand on a, par exemple, j'ai deux incendies dans Dimension Moscou, un à l'époque euh, donc du père de la comtesse de Ségur et de Napoléon, euh, une autre de Pascal Malos, euh, qui est ici au festival, qui se passe à l'époque actuelle, puisqu'il est parti d'un vrai incendie euh, bon, ayant eu lieu aux abords de Moscou. Euh, donc, il ne faut pas les mettre l'un à côté de l'autre. Ça serait idiot. J'avais deux, deux textes très différents sur Nathalie Sarod. C'est pareil. Je ne les ai pas mis l'un à côté de l'autre. Enfin, voilà. Il y a une espèce de logique, de, de fluidité qu'il faut trouver. Ça prend quelquefois du temps. On a mis beaucoup de temps pour Brocéliande. Euh, en, en plus, à deux anthologistes, euh, c'est déjà un peu plus compliqué. C'est à la fois plus simple et plus compliqué euh, parce que chacun apporte sa propre sensibilité. Euh, C'est évident qu'on ne va pas mettre trois Merlin d'affilée, quatre Arthur, vingt Lancelot, enfin, etc. Hein Donc il faut trouver autre chose. Et selon les textes qu'on a, on est obligé de retravailler la matière. Mais alors vraiment, j'ai fait de la céramique très longtemps, euh, tout en étant nul euh, J'en ai fait au lycée. Euh, ça se travaille vraiment comme une pâte, comme une euh, voilà. On, on repart des textes, en oubliant à la limite de qui ils sont, et en se disant voilà, comment je peux aller de A à Z, enfin de la page 1 à la page 328, euh, en, en ayant un parcours qui ne lasse pas les gens, qui fasse que, voilà, des, donc ça prend quelquefois beaucoup de temps. Et quand je dis qu'il faut au moins six mois à l'anthologiste pour arriver à donner un, un texte final, à, enfin une maquette finale à, à l'éditeur, c'est parce que c'est pas forcément d'emblée évident que je vais prendre par ordre alphabétique les auteurs et hop ah, il euh, n'y a pas de problème voilà la complication la complication va vraiment devenir une histoire oui tout à fait tout à fait que le oui. lecteur ne voit pas forcément bon, mais qui est là oui. bah, euh, non je vas-y on a raison ah ben ah, tu tu veux ah oui tu voulais dire bon, en fait. je voulais dire il y, a, il y a certains textes par rapport au thème où c'est une évidence que ce sont des textes d'ouverture ils vont introduire le texte. Il y en a d'autres, c'est évident que ce sont des textes de conclusion. Euh, outre euh, le, le, le sujet de chaque texte, on va essayer aussi de faire alterner euh, des textes en narration à la première personne, des textes en narration à la troisième personne, euh, les, des courts, des longs, Enfin, il y a, y a tout ça qui entre en jeu. Il y a aussi des textes qui se répondent entre eux. Par exemple, j'avais un, un, un texte sur Oreste. À la fin, au reste est poursuivi par les Érignies, et j'avais un autre texte euh, qui parlait des Érignies, et qui donnait la définition, chose qui n'était pas dans le premier texte. Et les deux textes étaient bons, et du coup les deux textes ils fonctionnaient ensemble. Donc ils se suivaient, ils se répondaient l'un l'autre. Et, et, et, et c'est ça, c'est vraiment le texte en tant que tel, et le texte en tant qu'élément de l'ensemble. C'est tout simple. Mais voilà. Et, et au-delà de cet arrangement, euh, on, on est comme le maçon, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas euh, de faire un mur en pierre sèche, ou du moins on n'est pas obligé de faire un mur en pierre sèche. On peut aussi utiliser euh, un ciment, et qu'est-ce que c'est que ce ciment Eh bien ce sont les chapeaux, par exemple, qui vont permettre d'établir ce, ce, ce, ce lien euh, entre, entre les textes et de les faire tenir. Regardez. Il y a un travail euh, intéressant qu'on peut voir euh, de l'autre côté de la cour, c'est celui euh, euh, qu'a conduit euh, euh, comment euh, zut, voilà que son nom échappe le dessinateur Jim euh, Tag, qui conduit Jim Tag avec Jacques Barbery, euh, où Jim euh, Tag a euh, livré un certain nombre de, de dessins. Euh, qui n'ont pas forcément, qui sont pas censés raconter quelque chose, c'est-à-dire qu'il les a conçus comme euh, des dessins individuels, et il les a livrés avec, je, à, à Jacques Barbery, qui lui a ensuite écrit les textes, c'est-à-dire l'inverse d'une euh, démarche traditionnelle, de façon à ce que tout cela forme une histoire, une continuité. Ben, c'est un peu ce qu'on fait, c'est un peu ce qu'on fait. Hein, arriver à donner euh, cette cohésion, et encore une fois, en utilisant du ciment, quand il le faut. Alors bien sûr, on ne met pas n'importe quelle brique les unes à côté des autres, on les choisit euh, pour que ce soit harmonieux, mais en plus, il faut qu'elles tiennent ensemble, et ça, on est là pour le faire, y compris en écrivant le petit texte qui va aller de l'une à l'autre, prendre la main du lecteur de l'une à l'autre. Voilà pas trop le cas. Effectivement, il y a des textes, il y a des textes qui se répondent, répondent l'un à l'autre. Ça paraît des évidences. Donc, on, on essaye de les mettre ensemble. Il y a aussi le fait d'alterner le court et le long, quelquefois, si c'est possible. Mais il y a aussi, moi j'essaye de privilégier, quand il y a des textes très forts, qui sont douloureux ou cruels, j'essaye après de choisir une nouvelle humoristique, comique, pour que le lecteur ait le temps de respirer, ou une petite chose gentille. Euh, je vois dans l'anthologie, la dernière, il y a un texte qui, qui est assez dur et cruel. Bon, après, je mets une petite chose légère et gentille pour que les gens, pour que les gens respirent. Mais je pense aussi qu'il y a, tout au moins, moi, je le ressens comme ça, je pense que aussi ce qui fait l'unité d'une anthologie, c'est l'anthologiste, parce qu'il va choisir des textes qui, d'une manière... Lui répondent. Donc, même si les auteurs ne se répondent pas entre eux, il y a une réponse de l'anthologiste. Je pense, je pense que ça compte beaucoup. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je, je dirais que une anthologie, c'est un ensemble, c'est-à-dire que chaque auteur donne un texte, il ne connaît pas les textes des autres, évidemment, sauf, moi j'ai pas encore lu euh, « Rouge », où je suis pourtant, euh, donc on ne sait pas ce qu'ont écrit les autres. Il n'y a que l'anthologiste qui le sait, jusqu'à ce que le livre sorte et qu'ensuite on puisse le lire. Mais euh, si chaque texte est peut être indépendant, enfin est indépendant, l'ensemble fait un tout qui doit être le plus harmonieux possible, et en plus, ça je l'avais déjà dit l'an dernier, mais j'insiste dessus, euh, à l'intérieur de l'œuvre d'un auteur, alors je ne parle pas des débutants évidemment, mais à l'intérieur de l'œuvre d'un auteur, les textes qu'on donne à des anthologistes peuvent se répondre moi, j'ai plusieurs textes sur Venise qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont euh, ailleurs. Non, là, c'est non, c'est autre chose. Euh, donc, il euh, y a aussi ça à, à savoir en contrepoint pour les gens qui s'intéressent vraiment à la littérature. Hein, euh, c'est que un auteur, vous pouvez le suivre d'une anthologie à une autre, d'un éditeur à un autre, et euh, d'un sujet à un autre. Il euh, y aura euh, pas forcément systématiquement, mais il y aura quelque part une unité euh, de ce qu'écrit cet auteur qu'on peut retrouver à travers différents endroits. Donc il y a à la fois l'auteur qui suit sa logique d'une anthologie à l'autre, euh, s'il en donne dans plusieurs anthologies, et puis l'anthologiste qui harmonise euh, tout un ensemble disparate au fond au début pour en faire quelque chose de, de, de, de le plus fluide possible. Euh, si vous voulez juste je vais vous couper ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter la table ronde en elle-même parce que ça fait long pour euh, mais par contre euh, on peut venir discuter euh, tous ensemble donc voilà je vous remercie tous et puis voilà